Bonjour les amis, aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose qui va vraiment faire vous faire de la peine. Je ne sais pas si vous pouvez vous retenir de ne pas pleurer. C'est une histoire qui est vraie et qui vraiment va vous inspirer énormément. Vous avez une pâle blanche, c'est comme si j'écrivais une histoire, c'est comme si j'écrivais quelque chose qui va être très, très importante. C'est un superman. C'est un miraculé. C'est un miracle. C'est un mutant. Est-ce un extraterrestre Est-ce quelque chose de vraiment fabuleux qu'on n'a jamais vu Si vous voulez savoir de quoi je parle, voilà, je vais vous le montrer. C'est ce que vous avez vu. Regardez. il est bas. Il est sans mais il arrive à faire ce que nous incapables d'accomplir. Les miracles existent. Il s'appelle Nick. Lisez son nom parce que je ne saurais pas le faire. C'est un personnage qui est hors du coffre. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu quelque, quelque chose, quelque chose. Ça. Donc, si vous voulez connaître tout sur lui, vous avez vu cette flèche. Vous cliquez ici sur ce texte là avec la flèche bleue et elle va vous transporter sur Wikipédia. Vous allez lire tout sur lui. C'est le, le document le plus complet qu'on a sur lui. Vous allez voir, mais je vais vous le montrer moi-même. On y va. Voilà. Nick, vous pouvez lire euh, l'introduction. Vous avez ici le sommaire. Jeunesse, enfance, révélation, carrière, vie privée, œuvre, bio, euh, bibliographie, vidéo, chanson, podcast. Euh, ah, et puis là, vous, vous allez savoir bon, son nom, euh, mais à Melbourne, c'est un Australien. Et puis euh, diplôme, diplôme, double qualification en comptabilité et planification financière. Rien que ça. Vous avez vu, regardez-le. Vous allez savoir vraiment euh, son handicap. Vous, vous allez le découvrir. Et puis, il est directeur de sa fondation, je pense, de Life Without Names. Activité prédicateur parce que il mais il organise énormément de grosses grosses euh, conférences à travers, à travers le monde. Il voyage partout, etc. Formation Université Griffith. Et sa conjoint, son, euh, sa, sa femme, là. Et il a quatre enfants. Rien que ça. J'ai jamais vu un truc comme ça. Alors là, ici, vous avez la jeunesse, vous lisez, et puis euh, vous connaissez. Vous connaissez Wikipédia. Il faut absolument la consulter de temps en temps parce qu'elle va vous dire énormément de choses plus que tous les autres parce qu'il y a avec euh, parce qu'avec euh, par exemple ces mots en bleu, euh, il parle de la maladie c'est tetraamélia et puis vous êtes transporté sur autre chose, cliquez ici, on vous renseigne sur une... enfin, si sa maladie. Et puis l'enfance, révélation, carrière, alors la carrière, conférencier motivateur, bon, il paraît conférencier inspirant, etc., en Afrique, Asie, Australie, Amérique du Nord, c'est pas la blague, tout ça. On a l'impression de raconter n'importe quoi, mais c'est, voilà. Mais il raconte, il raconte sa vie, tout ça, société biblique de Genève, euh, ainsi de suite. Hein. Vie privée, là, bah, bah, ils vont parler de sa femme, de ses enfants, son père, etc. Et les œuvres. Alors, sa bibliographie, la vie au-delà de toutes les limites c'est un livre, un The Incredible Power of Fight in Action, un autre livre. Les vidéos, By Life's Greater Purpose, J'ai pas vu ça. Et The Butterfly Circus, ça c'est un film euh, donc euh, qu'il faut voir. Il est prévu dans le PDF que je vous envoie. La chanson, il a chanté une très belle chanson, Sentine More. Interprété par lui, etc. c'est en 2011 et, et podcast, etc. Donc, euh, euh, ça, ça, sa vie vraiment est pleine de d'événements, pleine de choses extraordinaires. Il nage, il joue au golf, il fait du euh, du surf. Vraiment il fait tout, euh, moi je ne fais pas ce qu'il fait, avec mes, mes jambes et tout ça. Voilà, mais je suis handicapé du, de la tête. Voilà. Ok Donc, ça, on va l'oublier. Et on revient à notre PDF. Alors le PDF, euh, bon, on va aller chercher autre chose. Dans la deuxième page, dans la deuxième page, nous allons découvrir. Je pense 10 vidéos, YouTube, films, là, un film, on va voir. C'est la rubrique, c'est hashtag partage comme toujours, un mindset d'assie, pas de fait, d'assie. Et là, c'est euh, le jugement des gens pourrait te détruire, donc c'est une euh, euh, conférence, là c'est une autre conférence, là ils jouent au foot, ils jouent au foot. Là, il saute en parachute, bien entendu. Là, c'est toujours euh, une conférence. Là, c'est un truc de questions-réponses lors, de, je pense, d'un livre qu'il a sorti. Et là, c'est son film. Et là, quand il était tout petit, et là, c'est une grosse conférence présentée par quelqu'un d'autre. Et là, bon, c'est une vidéo aussi qui parle grosso modo, on peut toujours trouver un sens à sa vie je ne peux malheureusement pas cliquer sur euh, toutes ces vidéos parce qu'il utilise euh, de la musique et pour la musique je trouve toujours des problèmes avec euh, youtube parce qu'il me demande euh, toujours de euh, refrancher les parties où, où il y a justement cette musique donc euh, l'alternative la, pour vous montrer tout ce qu'il sait faire moi je vais vous mettre euh, sur un site où il y a des photos qui remplaceront les vidéos mais là bon ça, ça, ça, euh, il faut savoir que ça c'est un film, ça c'est des conférences etc., etc ok bon voilà nous sommes sur des euh, images de google alors là bon on le montre hein, handicapé, là il est avec sa femme, là il est avec un hein, de ses enfants Là, je sais pas où, euh, sont en plage, en famille, etc. Il nage, il nage, il va beaucoup à la plage, il va beaucoup à la plage, etc. Donc c'est quelqu'un de très très actif, il est vraiment très amoureux de sa femme, elle aussi, et puis voilà, il s'occupe euh, des enfants, euh, des autres, etc. Sa femme ici, elle est enceinte, et puis il joue au golf ici, il fait je sais pas quoi ici voilà, il est avec euh, tout le monde, là il fait carrément, euh, il est sur l'eau, hein. il nage, il avec rien, avec rien image. c'est un magicien, c'est un superman voilà, il est partout, il est vraiment euh, aimé par tout le monde, mais il a complètement renversé sa condition de vie euh, il est devenu quelqu'un de très très important euh, Il est voilà, il a des, jume des jumelles, des jumeaux, euh... ah, okay, franchement, il fait des sketchs devant tout le monde, euh... en parlant de son handicap, comme ça il le retient, il a une, un truc euh, extraordinaire, c'est quand il commence euh, une conférence, et il commence à faire de clown, comme quoi, voilà ce qui lui arrive, voilà, c'est comment il, il fait, où sont ses jambes, qu'est-ce qu'il fait avec ses jambes, et puis, étonnement des gens, et tout ça, il les fait rire énormément, énormément, et puis il entre, pac, il joue au foot ici. Et, et il entre dans le vif du sujet, où il montre vraiment que c'était impossible pour lui de faire quoi que ce soit, et que c'est grâce à sa volonté qu'il y est arrivé. Donc, vraiment, on n'arrive pas à sa hauteur malgré nous avons des jambes et des pieds en plus euh, que lui, mais il a une volonté, un cerveau euh, qui fait, c'est pas moins dix fois ce que nous, nous pouvons faire. Alors, il, il, il utilise vraiment l'entièreté de son muscle cervical. Nous, on est handicapés de ce côté. Je reviens à mon... N'oubliez pas, bah, il faut cliquer sur toutes les images et vous serez dans une vidéo différente. Donc euh, n'oubliez pas que ce partage a été fait par Hashtag Partage. Hashtag Partage c'est des formations, de l'inspiration, du mindset et beaucoup de choses faites par les grands du web comme lui par exemple ici. Euh, moi, je me place en tant que quelqu'un qui euh, fait du mindset mieux que les meilleurs hommes. Parce que oui, euh, c'est un cas exceptionnel. Et puis, euh, moi, je publie chaque jour. Chaque jour, je publie une fois, mais avec des contenus. Comme ici, par exemple, j'ai un contenu ici. Et puis, j'ai 10 contenus, ça, veut, ça fait 11. Et puis bon, si vous voulez savoir ce que je fais pour aller directement dans ma chaîne YouTube, dans la côté vidéo, pour regarder tout ce que je, je peux vous envoyer, c'est chaque jour, hein, les, les, les, les vidéos c'est chaque jour, euh, complet dimanche, jour euh, férié et, euh, et tout ça. Donc, euh, vous cliquez ici, vous, avez, vous, avez, vous allez être euh, transporté vers ma chaîne, ok voilà, et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, partager énormément avec vos amis parce que ça peut leur servir, cette histoire-là. Et puis, euh, voilà. Ok.